Bonjour, Alexandre Becquet, c'est design Aujourd'hui je vais vous partager une petite astuce euh, InDesign pour ceux qui ne connaîtraient pas. Euh, quand on importe du texte, on peut faire euh, fichier importer, CTRL D, ou glisser directement de la fenêtre, on glisse directement sur son nouveau document. Euh, ici, je vais déplacer la fenêtre, si je fais ça, j'ai mon texte, qui va, qui va être collé dans, dans mon document, avec ici le petit plus rouge qui m'indique que j'ai du texte en excès. Euh, une petite chose à faire, si vous voulez, euh, pour ceux qui font du, du texte au kilomètre, où il y a, euh, il y a beaucoup de texte à faire, c'est ici, donc je vais vous refaire la manip, si je fais ça, voilà, vous voyez ici euh, au curseur, là ici je bouge un petit peu pour que vous voyez, j'ai un, un angle en pointillé. Il suffit que j'appuie sur majuscule. Vous voyez Et là, si j'appuie sur majuscule et que je clique, au oh miracle, j'ai tout mon texte qui s'est placé avec le nombre de, de pages voulues. Alors vous voyez, j'ai fait un texte, donc c'est du, du texte de substitution au départ hein, que j'ai collé dans dans Word pour faire un petit document et vous voyez que tout mon document est dedans. Donc ici j'ai 21 pages en un clic. Alors, je vous remonte la manip. Ici, si je le fais une fois, juste mon texte qui se met comme ça. On a juste, euh, voilà, sur la première page, j'ai fait juste une page et mon texte qui s'est mis là. Un petit CTRL Z. Une, la touche magique majuscule, on clique et InDesign remplit toutes les pages avec le texte euh, voulu. Voilà, c'était une toute petite astuce euh, InDesign, j'espère qu'elle vous sera utile. Euh, N'hésitez pas à, à partager, à commenter, à, à demander ce que vous avez besoin. Euh, en plein de vidéos euh, arrivent en février. Merci beaucoup.